Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et voici les prévisions du taureau pour la semaine du 16 au 22 mars 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc lundi, Mercure entre en poisson dans votre onzième maison. Et toute cette semaine, Mars, de votre neuvième maison, fait un sextile avec Neptune dans cette maison, dans cette onzième maison où se trouve Mercure. Donc, vous pourriez vous lancer dans des activités de groupe qui seraient focalisées sur les objectifs humanitaires, sur peut-être les services offerts euh, volontairement aux plus vulnérables, aux plus démunis ou aux personnes dans le besoin. Mercure, dans cette maison, va augmenter euh, votre empathie, votre désir de euh, vous impliquer dans des activités humanitaires pour servir les autres, les plus démunis et les plus vulnérables. Cette semaine, Mars sera étroitement conjoint à Jupiter, dans votre neuvième maison. Ces deux énergies sont très harmonieuses, car Jupiter c'est l'expansion et Mars c'est l'exécution. Et quand ces énergies sont ensemble, les projets avancent très aisément. Leur conjonction dans votre neuvième maison et les trigones qu'ils font avec votre gouverneur Vénus dans votre signe signifie des avancements importants dans les projets de voyage ou dans les projets des études supérieures, dans les activités euh, ou les procès aux tribunaux, s'il y a lieu. Mais aussi cette semaine, surtout à partir de mercredi et une partie de la semaine prochaine, vous aurez un désir accru de contact social et de plaisir. Votre côté amoureux sera plus doux et bien équilibré avec votre désir sexuel. Vous avez déjà ce beau euh, charisme personnel que vous offre votre gouverneur Vénus qui est chez vous maintenant, ce qui favorise votre popularité dans les situations sociales et augmente vos chances de trouver votre âme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 d'habitude et même votre sommeil pourrait être affecté. Donc la patience sera requise. Et le 21 mars soit samedi en PM donc le 22 mars pour l'Europe, Saturne quitte votre neuvième maison pour entrer dans votre dixième maison d'Alverso et c'est l'événement que nous, nous tous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 Mardi et mercredi pour l'Europe, la lune sera dans le Capricorne, votre neuvième maison, une période qui porte une touche magique, tendre et maternelle. Maternelle dans le sens que vous auriez envie de prendre soin de vos proches, surtout ceux que vous aimez le plus. Si vous étiez célibataire, c'est le moment idéal d'agir avec impulsivité et demander à quelqu'un de sortir avec vous. Votre créativité aussi sera en éveil et si vous travaillez dans le domaine artistique, vos créations seront en feu et sinon vous serez attiré par la beauté, la musique, les couleurs et même la nature. Au niveau professionnel, vous aurez ce pouvoir de charmer votre chemin vers convaincre les plus difficiles des gens, de les convaincre de vos idées et vos initiatives. Donc n'hésitez pas à céduler vos rencontres et réunions durant cette période. Jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi, vendredi et samedi à M pour l'Europe, la Lune sera dans le Verseau, votre dixième maison. Durant cette période, vous pourriez être facilement distrait, donc les tâches routinières et qui exigent une longue haleine ne seraient pas vraiment les meilleures à entreprendre durant cette période. Vous pourriez vous sentir de mauvaise humeur,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 Samedi, dimanche et lundi pour le Québec et samedi PM, dimanche et lundi pour l'Europe, la lune sera dans les poissons, votre onzième maison. Les énergies de cette fin de semaine ont une tendre influence amoureuse qui en fait un moment idéal pour être avec votre douce moitié, avec vos amis ou votre famille. C'est le bon moment